Bonjour, je vais vous présenter. Je suis Dominique Texier, psychiatre, médecin-chef du CMPP Paris 6e. CMPP, cela signifie Centre médico-psychopédagogique. Et j'ai dirigé cet ouvrage collectif qui a été écrit comme effet d'après-coup des journées nationales de la Fédération des CMPP qui se sont tenues à Paris en décembre 2011. Sur ce même thème, l'enfant connecté. Alors, les auteurs de cet ouvrage sont pour la plupart des cliniciens, des thérapeutes psychologues, des psychomotriciens, des orthophonistes, et réfléchissent sur l'impact des nouvelles technologies sur la construction psychique des enfants et euh, en fait sur les effets subjectifs que pourraient avoir ces nouvelles technologies. Alors, chaque génération connaît des mutations euh, du fait du développement des techniques qui, qui nécessitent d'adapter un savoir-faire en fonction de ces techniques et euh, le renouvellement des modalités de relations sociales. Mais notre monde contemporain connaît, lui, une accélération de ces mutations du fait de euh, la technologie numérique, de la matière numérique elle-même, qui euh, modifient essentiellement les relations sociales, que ça soit à l'intérieur euh, des familles, euh, mais euh, aussi à, entre les différentes communautés euh, sociales, euh, notamment euh, mondiales, sur un échelon mondial. Donc ces nouvelles relations sociales, ces, modèles, ces nouvelles modalités de relations sociales sont à repérer car euh, elle se répercute directement sur la façon dont l'enfant va construire sa subjectivité en relation avec cet environnement discursif. Or, on s'aperçoit qu'avec les nouvelles technologies numériques, un nouveau mode de relation s'impose, qui définit une nouvelle organisation sociétale, c'est le modèle de la connexion. En effet, l'ensemble des relations que chacun entretient les uns avec les autres, autant dans le domaine des échanges publics que dans les relations privées, que ce soit du réseau euh, neuronal, dans, au, au niveau même des synapses jusqu'au cyberespace, eh bien, se déploierait une sorte de vaste champ d'interconnexion qui relie en continu et en temps réel les uns avec les autres. Alors, quels sont les effets du développement de ces liens qu'on appelle liens horizontaux, liens équivalents, dont les processus de liaison, sur les processus de liaison qui permettent d'accrocher le sujet à son corps et le sujet aux différentes communautés sociales qui l'accueillent. Alors la question se pose pour nous, institutionnellement, pourquoi Parce que nous recevons des enfants qui sont de plus en plus euh, connectés à des objets, par les objets, à des réseaux de communication, mais qui sont aussi des réseaux de tractation, mais aussi parce que les enfants que nous recevons, et la clinique s'avère euh, de plus en plus précise là-dessus, sont de plus en plus déconnectés, déconnectés de leur propre corps, on voit beaucoup de symptômes euh, qu'on appelle agitation, des ordres on parle de troubles attentionnels, d'hyperactivité, d'anorexie, d'obésité, mais aussi de déconnectés des réseaux institutionnels. Le premier réseau institutionnel, c'est la famille, qui est très largement affectée, mais aussi l'école. On parle de plus en plus d'échecs scolaires, avec pour certains adolescents, euh, une errance subjective qui peut aller jusqu'à une rupture et une désaffiliation des biens sociaux. Alors, cet ouvrage s'est engagé à réfléchir sur la condition minimale pour qu'un enfant elle soit en lien avec l'autre et qu'il y demeure. Et à ce titre, cet ouvrage a deux, au moins deux intentions. La première, c'est de prendre acte de ce qui fait l'environnement discursif des enfants, l'environnement culturel, c'est-à-dire euh, le contexte des discours dominants et des pratiques sociales qui imprègnent les liens sociaux et qui se répercutent donc sur les modalités de construction de la subjectivité, d'autant plus que l'enfant est jeune. La deuxième attention, c'est d'entendre les demandes, les souffrances des enfants comme autant de signes qu'ils nous adressent, témoignant évidemment de leurs impasses personnelles dues à leur histoire, mais aussi aux impasses de notre culture elle-même. Et ils nous invitent à inventer avec eux euh, les processus de symbolisation, c'est-à-dire qui nous invitent finalement à faire un usage créatif de ces nouveaux outils que nos générations ont mis à leur disposition. Alors, les auteurs, donc pour la plupart euh, cliniciens, je le rappelle, sont, témoignent dans cet ouvrage de leur expérience au quotidien. Ils sont plongés dans la contemporanéité. Et il témoigne ici des demandes, des souffrances des enfants qui s'ancrent dans cette modernité parce qu'ils se disent avec les mots des discours actuels et parce qu'ils se vivent avec les objets du marché, dont les objets de télécommunication. Donc c'est au cœur de cette contemporanéité que nous sommes plongés, invités à inventer à chaque rencontre qui est toujours une rencontre singulière, comment nouer le nouveau, l'inédit de chaque culture, avec l'héritage de chaque histoire, l'héritage d'une histoire, de la communauté, l'histoire symbolique de la communauté. C'est ce nuage qu'il faut saisir et, et qui fait l'objet de, de cet ouvrage. Alors, nous n'avons pas vocation de déplorer l'état actuel, de jouer les cassants, ou de se laisser fasciner par les nouvelles technologies. Nous avons une perspective très fragmentaire, très plutôt humble, euh, parce que nous n'avons pas plus que quiconque de réponse aux questions, voire aux angoisses de certains face au délitement du lien social, euh, notamment d'une certaine frange de population de plus en plus jeune. Nous apportons plutôt quelques pistes de réflexion, d'élaboration à partir des signes que nous adressent euh, ceux qui nous viennent nous parler à partir de leur point de butée, pour repérer, penser avec eux, mais aussi avec les lecteurs, comment élaborer les déplacements symboliques nécessaires qu'impose ce nouveau médium, la matière numérique. Donc il s'agit pour nous, évidemment à partir de la position que chacun occupe, de contribuer à l'élaboration collective qui permet, depuis l'aube de l'humanité pas à pas, construire des représentations que nous impose d'habiter un monde vivant, donc un monde mobile, mouvant, dont le principe fondamental n'est rien d'autre finalement et depuis toujours que cette connexion interactive. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne lecture.